Action Alors je suis Vincent, je suis lead développeur dans la coopérative des TIL depuis 4 ans et euh, je fais du PHP depuis euh, peut-être 15 ans, on dirait, 10 à 15 ans et du Symfony plus particulièrement depuis euh, plus de 10 ans déjà. Je suis speaker de temps en temps euh, dans le cadre des différents événements organisés par la coopérative. J'ai eu quelques conseils à lui donner par rapport à, euh, aux slides qu'il a pu créer, mais également quelques conseils à lui prodiguer pour euh, la tenue sur scène, comment correctement parler, correctement se présenter et euh, lui limiter tout stress une fois sur scène. J'ai aidé également pour rédiger ses slides euh, en termes de contenu, J'ai accompagné, il avait besoin de, de conseils complémentaires pour euh, justement terminer ses slides et également quelques pièges à éviter en termes de l'ergonomie de présentation de cette slide. J'aimerais bien continuer à être speaker dans tous les cas, mais ce qui m'a motivé, c'est avoir un, un roulement au niveau des speakers dans les conférences, ne pas avoir toujours les mêmes conférenciers, que les nouveaux puissent se lancer là-dedans. Et les premières fois où je me suis lancé, j'ai regretté de n'avoir personne pour m'accompagner là-dessus, d'être un peu livré à moi-même. Je sais maintenant que, euh, grâce à un mentorat, c'est bien mieux justement euh, et ça, ça facilite euh, les nouveaux conférenciers qui peuvent avoir peur. Donc je dirais qu'au euh, niveau de ce travail, euh, je n'ai fait que rajouter 20% de ce qu'ils ont pu réaliser, le gros des recherches, le travail des slides, la mise en page, euh, tout le sujet, toute la préparation a vraiment été faite par les conférenciers eux-mêmes. Je n'ai fait que, euh, comme tu l'as dit, les rassurer, les conseiller sur certains pièges à éviter qui peuvent être euh, assez importants pour eux, et le reste, c'est eux -mêmes. Je suis très content de, des résultats, euh, bien plus que ce que j'espérais. Donc euh, oui, j'ai vu qu'ils ont appliqué les conseils, et eux-mêmes m'ont remercié des, des conseils que je leur ai prodigués. Ils m'ont dit que oh, c'était particulièrement utile, et ça m'a bien aidé pour la présentation. Euh, sur scène. Oui, carrément, volontiers, ça s'est très bien passé, j'ai également, euh, pendant ces mêmes conférences, j'ai également pris quelques notes de telle manière à moi proposer meilleurs conseils pour les prochains mois de draps que je propose.